Pendant très longtemps, on a cru que l'homme était 100% rationnel. Il lui suffisait de savoir, d'avoir une intention pour faire, pour adopter le bon comportement. Et depuis l'émergence des sciences comportementales il y a 15-20 ans, on se rend compte que ce n'est pas le cas.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 À cause des biais cognitifs, on a du mal à passer, du savoir au faire. Ces biais cognitifs, c'est des raccourcis dans le cerveau, donc non rationnels, qui à l'origine sont très utiles. C'est ceux qui nous permettent, quand on voit un lion par exemple, de ne pas peser le pour et le contre sur ce qu'il faudrait faire, mais juste de déguerpir. Mais quelquefois, ces raccourcis vont à l'encontre de ce que l'on voudrait. Et c'est ce que l'on voit par exemple dans les bonnes résolutions. On sait très bien pourquoi on veut faire du sport, comment le faire, et pourtant, on n'arrive pas à le faire on n'arrive pas à passer à l'action. Oui, et heureusement, euh, elles sont apportées aussi ces solutions par les sciences comportementales et notamment par le prix Nobel d'économie 2017, Richard Thaler, qui a créé la méthode du nudge. Qu'est-ce que c'est le nudge C'est tous les mécanismes qui aident à passer de l'intention à l'action en prenant en compte justement ces biais cognitifs. Donc pour vous donner un exemple par rapport au sport dont on parlait juste avant, un nudge a été créé où quand vous avez des escaliers et des escalators, les escaliers ont été colorés et font du bruit quand vous les prenez. Et en fait, vous avez envie par jeu de les prendre plutôt que l'escalator. Un bon nudge respecte les trois règles d'or édictées par Richard Thaler. Il doit être facultatif, on doit pouvoir éviter le passage à l'action sans que ça nous pénalise. Il doit être transparent, on sait qu'on est incité à passer à l'action, qu'on est aidé à faire ça. Et troisièmement, il doit être gagnant-gagnant. Gagnant pour la personne qui nudge et gagnant pour la personne nudgée. Quelquefois, c'est la même personne. Le nudge s'utilise dans la formation pour résoudre le problème du passage à l'action. C'est ce qu'on appelle l'ancrage comportemental. Quand on associe le nudge à la technologie, on obtient des solutions de e-doing qui ont l'avantage de déployer ces méthodes à l'échelle et de façon mesurable. Comment ça fonctionne le e-doing En trois parties. La première partie, c'est qu'au lieu de donner des conseils ou des vidéos à regarder, la solution propose des micro-actions à réaliser dans son quotidien. La deuxième étape, c'est l'aide à la réalisation de ces micro-actions personnalisées. Et c'est là où les fonctionnalités de Nudge rentrent en ligne de mire. Par exemple, en demandant quand est-ce que vous pensez réaliser cette action. Et la troisième chose, c'est la mesure. Donc par exemple, quand vous sortez de votre formation et que vous recherchez un emploi, notre solution du e-doing va vous proposer des micro-actions tirées de votre formation. Par exemple, elle va vous proposer, pour travailler sur la compétence de construire son réseau, inviter un ancien manager pour un café, ou bien demander une recommandation à votre réseau LinkedIn pour construire votre profil. Quoi qu'il arrive, au sortir d'une formation, on vous conseille, comme on dit chez Fifty, de stop talking, start doing.